à l'université de Toulouse 2, Le Mirail. Euh, donc, rapidement, donc je m'appelle Eric Castex, je suis ingénieur d'études au service TIS de l'université. Je dirige le service qui s'occupe spécialement de l'accompagnement à l'usage pédagogique du numérique des enseignants, mais également de tout ce qui est la diffusion web et Internet. Euh, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est plutôt dans une troisième activité qui est celle de faire des vacations d'enseignement, comme tous les billets de l'université. Euh, donc je vais vous présenter euh, cette mise en œuvre dans le cadre d'un petit enseignement que je fais en master. Euh, voilà, donc pour rentrer concrètement dans le contexte de mise en œuvre, euh, la population qui a utilisé Optime sont en master 2 professionnel sciences économie et gestion. Euh, sur une UE qui s'appelle Informatique Réseau et Production de Services. C'est une formation qui s'adresse à des étudiants euh, qui, après avoir fait une école d'ingénieur font une spécialité en gestion, management, pour apprendre le métier d'entrepreneur et euh, donc c'est une formation qui se passe à la fac de lettres et de sciences sociales, euh, une formation donc, interdisciplinaire qui euh, travaille sur les problématiques techniques et socio-économiques, euh, hybridant à la fois des notions sociales et puis des formations plus économiques. En ce qui me concerne, j'interviens sur le module euh, spécifiquement sur la question numérique, et donc on couvre un panel très large des environnements numériques, Auxquels les étudiants dans le monde professionnel seront confrontés. Donc j'ai une quarantaine d'heures dans lesquelles on va, on va naviguer sur le spectre très très large, vous voyez, de l'ensemble des sujets numériques qui vont de, de la construction de riches médias, donc de la diffusion du web, de la de les réseaux sociaux, etc. etc. Et c'est dans cet esprit-là que j'ai pensé qu'aborder la question éditoriale par la chaîne éditoriale n'était pas inintéressant. Voilà. Mon effectif, c'est 40 étudiants. Et donc, on travaille en salle TP, en salle informatique. Donc, en méthode de travail, je travaille avec un système hybride, c'est-à-dire que je mets à disposition les supports de formation sur une plateforme pédagogique, un auto-apprentissage. Et après, on travaille de manière pratique en TP quand on se voit chaque semaine. Donc la question qui m'intéressait, que j'ai abordé avec eux, c'est la question de la fin des études, c'est-à-dire la recherche d'emploi, et donc la préparation, de la construction d'une présentation qui s'appelle un CV, pour se présenter sur Internet. Ce qu'on connaît des étudiants qui ont entre 23 et 25 ans, qu'on Fréquente quotidiennement à l'université, c'est qu'ils ont une appétence importante pour le web, l'internet, les réseaux sociaux, le numérique, ils y sont très présents, mais qu'ils ont beaucoup de mal à présenter une image professionnelle sur ces mêmes réseaux, qui sont les lieux où ils vont être prioritairement recrutés. Et c'est pour ça que donc aborder la thématique de la chaîne éditoriale à travers le CV n'était pas inintéressant. Un autre point, c'est qu'on s'aperçoit que quand ils conçoivent un CV, quand on conçoit un CV, aujourd'hui, on consacre beaucoup plus d'énergie à le mettre en forme qu'à écrire un contenu. Je ne sais pas si vous faites partie de ces personnes-là, mais lorsqu'on fait un CV, on commence par le traitement de texte bien connu de nous tous et on s'évertue à travailler la présentation. Ça nous prend beaucoup de temps. Des fois, on va éventuellement utiliser un modèle qu'on va aller récupérer sur sur internet et l'appliquer, mais en tout cas on ne travaille pas le contenu. Bon, je rappelle quand même que sur le CV, ce qui est important c'est quand même le contenu. C'est sur ce critère-là qu'on va recruter la personne. Il peut être joli, c'est bien, mais le contenu c'est juste important. Surtout quand on recrute des ingénieurs. Euh, donc l'objectif que j'ai fixé donc, avec l'usage de la chaîne éditoriale, c'était de convaincre de l'intérêt de produire un CV donc en suivant un guide d'écriture, donc par l'utilisation d'une chaîne éditoriale. Alors la difficulté qui est connue par nous tous de la pratique d'une chaîne éditoriale de type scénario, c'est de rompre les habitudes éditoriales déjà acquises, que j'ai appelées par avoir démarré avec le traitement de texte. C'est-à-dire qu'un euh, autre aspect qui est assez navrant, c'est que même si le traitement de texte est connu et maîtrisé, dans la majorité des cas, il n'est pas utilisés correctement, euh, en particulier euh, très peu de ces étudiants ont capacité à utiliser des stylages sur le traitement de texte et des, mots, et des usages avancés de, de l'outil. Même s'ils ont euh, brillamment réussi le certificat informatique à Internet, qui est désormais obligatoire, malgré tout ils ne parviennent pas à cela. Donc, comme je vous l'ai dit, euh, l'objectif de l'enseignement, c'est d'accompagner les, les étudiants donc, à écrire une identité, euh, d'identifier clairement donc, leur, euh, leurs compétences, acquises ou acquérées, et donc d'apprendre à concevoir un CV professionnel euh, en s'appuyant sur une chaîne éditoriale et donc, en même temps, d'apprendre le concept d'une chaîne d'édition et donc d'apprendre aussi ce nouveau paradis. Alors, c'est un prétexte le CV, parce que ça leur est fortement utile. Ils vont partir 6 à 8 mois en stage juste après mon cours, et puis juste après à l'emploi. Mais également, c'est aussi l'occasion d'aborder le sujet chaîne qui peut être appliqué ensuite dans d'autres thématiques, puisqu'on va aborder ça simplement. Et donc, c'est également la question d'apprendre à prioriser le fond sur la forme. Donc, de consacrer un peu l'énergie à la conception du contenu. Donc, la méthode, comme je dis, de cours, c'est donc à, il, y a deux, il y a une partie de cours qui est théorique, où l'on est présenté ce qui est donc optim, le principe, son fonctionnement, les normes, les standards sur lesquels ça fonctionne, ce que c'est qu'une chaîne éditoriale, les scénarios, etc. Donc, ça, c'est renvoyé sur le support de cours sur Moodle, tout simplement. Et puis, il y a un TP, c'est la réalisation concrète du CV avec le logiciel. Et puis, on fait un bilan de tout ça. Voilà. Donc je rappelle que ce n'est pas une formation euh, technique, hein, euh, mais c'est une formation à l'usage tout simplement de, de l'outil. Euh, c'est acquérir donc, des capacités euh, euh, d'utilisation de, tout simplement et donc de positionner des, des, des choses sur ces questions donc, qui sont abordées dans le cours, que sont les enjeux liés à l'identité numérique. À, sa réputation, à la irréputation, e réputation donc à la façon de se présenter sur Internet et de, de prendre des postures professionnelles, euh, de se poser une, donc une, une réflexion sur la façon de construire un contenu. Donc Je vous rappelle que quand, quand on présente un CV, en général, on individualise l'information. On ne fait pas un CV pour tous les, toutes les candidatures. En général, on essaie de présenter un CV adapté au, au poste auquel on, on se destine. Et donc, de chaque fois, il faut construire une entité visuelle. Donc là, on va que l'intérêt de l'usage d'une chaîne éditoriale, puisqu'on va pouvoir faire des dérivés à volonté de, de l'outil. Et, voilà. Et puis, donc, d'apprendre de nouveaux usages professionnels, c'est-à-dire d'apprendre un outillage qui, dans le contexte d'emploi de ces étudiants-là, sera quotidien, puisque dans n'importe quelle entreprise dans laquelle ils, ils mettront les pieds, ils auront affaire à un traitement électronique de l'information qui sera toujours, utilisera toujours une jette ça peut être simplement un office mais évolué et ça sera souvent des outils qui valent voilà, un scénario il même se retrouver confronté à un scénario voilà donc les besoins qui étaient exprimés je rappelle sont, sont des besoins de répondre de permettre aux étudiants de réaliser des contenus de qualité professionnelle de réaliser ces contenus de manière simple qui sont diffusables comme vous savez bien, donc, euh, à la fois sur le web et en version imprimée, d'apprendre à standardiser, à unifier la présentation des différents contenus, euh, d'associer donc aux documents euh, une identité visuelle explicite et bien sûr de concevoir des documents interopérables et facilement personnalisables Donc, qui répondent à des enjeux d'une démarche de, de diffusion simplifiée. Et donc là, on peut considérer que la chaîne éditoriale est sans doute un outil mieux adapté que la suite bureautique habituelle, du moins dans sa, sa pratique, en particulier du fait qu'elle qu repose sur des normes, on va pouvoir aussi exporter les, les contenus vers des, vers des lieux de diffusion euh, bien connus. Donc, comme ça vous a été présenté par Julie, je rappelle que OptimOffice est une chaîne générique. J'ai repris le terme qui est dans la, la page d'introduction OptimOffice. Donc elle est très généraliste et elle est proche d'une suite bureautique traditionnelle. C'est ce qui fait son intérêt pour une première approche avec une population qui n'a jamais eu affaire à une chaîne éditoriale. La rupture sémantique n'est pas très importante. Donc le principe, c'est comme pour le, la chaîne tutoriale Opal, c'est de faire une saisie unique pour réaliser différentes versions personnalisables, imprimées ou web. Et donc là, sur ce qui va m'intéresser, c'est de travailler vraiment la structuration de l'information avec les étudiants et apprendre à le faire. Donc sur le modèle CV, c'est assez facile parce que c'est déjà... Il y a deux façons de l'utiliser. Il y a un modèle pré-guidé où les items sont déjà positionnés, donc il y a juste à remplir les items et ça génère automatiquement un CV avec une organisation assez traditionnelle, ou alors une liberté d'aménager les items comme on veut. Donc ça permet d'avoir les deux niveaux. Le premier niveau, ça permet d'avoir un résultat immédiat, qui est assez bluffant. Donc ça permet de vraiment d'attamer une accroche. La deuxième étape, ça permet de vraiment avoir un peu réfléchi. En général, on le fait le cours suivant, ils ont réfléchi pendant une semaine à ce qu'ils allaient mettre. On rappelle que donc le modèle CV offre de bien décrire et d'illustrer la carrière d'une personne, son expérience, ainsi que euh, voilà, de, de poser une réflexion sur l'ensemble des contenus en notion de compétences. Donc, ça permet évidemment d'être enrichi en liant des travaux, enfin des documents annexes, des ressources annexes, comme tout autre système. Voilà, qui permet aussi d'imaginer que le, le CV peut, être, peut aller vers un e-portfolio, tout simplement. Donc, ce qui m'intéresse, à l'université on travaille dans un écosystème où les étudiants ont accès à des CMS de diffusion, à des blogs, à une plateforme Moodle, également à un e-portfolio Mahara, donc ils vont appréhender tout cet écosystème de diffusion. Donc, dans le cadre de l'utilisation qu'on a fait, donc, je leur ai fait fabriquer les CV et ensuite je leur ai montré les capacités de les publier, soit sur des blogs, soit sur le portfolio, soit directement à l'extérieur, sur un compte via Viadéo par exemple, parce que l'université encourage l'utilisation de, de Viadéo. Alors, la conclusion de cette pratique, c'est que, après un état de surprise générale, au démarrage de, ce, de cette chaîne éditoriale, qui était inconnue avant que je leur en parle, euh, la il y a eu un véritable enthousiasme de la promotion pour l'utilisation de ce produit. Donc ils se sont vraiment pris au jeu. Euh, donc ils ont apprécié en particulier le résultat obtenu et la capacité aussi qu'ils pouvaient le personnaliser. Donc, je rappelle qu'il y a quelques ingénieurs, élèves ingénieurs informatiques qui connaissaient les CSS. Donc ils ont pu ensuite, pour ceux qui étaient les plus avancés, aller un peu plus loin. Donc évidemment, comme c'est des jeunes générations, ils ont peu de difficultés à appréhender l'outil. Donc ils ont, contrairement avec les enseignants, c'est beaucoup plus simple de leur faire prendre en main un tel outil donc, et de, de le manipuler, donc il y a une appétence naturelle. Donc on ne rencontre pas de difficultés particulières donc, à cette approche. Évidemment, on n'est pas dans ce modèle évolué comme Opal où on va avoir enfin, d'autres notions à, à introduire. Et euh, dans ce cas-là, ça, ça a bien fonctionné. Donc je vous rappelle que l'objectif était double. Le premier, c'est d'apprendre à réaliser un objectif qui est de construire un CV professionnel autrement qu'en se consacrant à sa mise en page et donc à se consacrer sur le contenu, donc d'apprendre la séparation fond-fond. Et le deuxième, donc, idée, c'était de découvrir les principes fonctionnels d'une chaîne d'édition, qui sont applicables ensuite à d'autres sujets, tout simplement. Voilà comment euh, j'ai pu aborder euh, Optime à les étudiants en lettres et sciences humaines. Est-ce que vous avez des questions Parce que moi, j'en ai terminé.